Salut à tous, c'est Benji, et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Tout d'abord, je rentre de voyage et je suis tombé malade, alors excusez ma voix. Aujourd'hui, c'est une interview que je vais vous présenter. Cette interview va vous présenter Jeff photographe qui vient de Vence, en France, à proximité de Nice. Je lui ai posé des questions pour savoir comment il pratique l'urbex. Je vous laisse découvrir ça en images. Attention, clap, ça tourne. Salut, je m'appelle Jeff et je fais de la photographie d'urbex. Comment j'ai commencé l'urbex Par hasard, en suivant un instinct. Et j'ai visité une vieille maison abandonnée que je ne savais pas que c'était une maison abandonnée. Et j'ai trouvé là, j'ai fait des photos. C'est après, plus tard, que j'ai appris que c'était de l'urbex. Ah, J'aimerais trouver euh, un vieux manoir, euh, année début, euh, fin 18 e qui n'a euh, pas encore été visité avec toutes ces, ces vieilles choses, ces vieux trucs, ces vieux machins, qui permettraient de pouvoir euh, revenir son temps en arrière. Justement, quel est ton style de lieu préféré ah, Celui qu'on visite là actuellement. L'urbex industriel, c'est juste fantastique. L'adrénaline, c'est un jeu d'enfant pour les grands. C'est euh, l'exploration, c'est... Euh, on se croirait revenu 100 ans en arrière ou 200 ans en arrière comme ces grands messieurs qui allaient visiter de nouveaux pays, de nouvelles zones. C'est juste un jeu d'enfant. Plus la beauté de ce qu'on peut trouver en termes de photos. qu'est-ce que tu n'aimes pas dans le monde de l'urbex Ce qui casse et qui pille... Ceux qui ne savent pas respecter l'endroit qu'ils visitent. Ceux qui cassent, juste pour casser. Ceux qui squattent, juste pour squatter. Et puis ceux qui volent pour euh, s'approprier quelque chose qui ne leur appartient pas et qui ne leur appartiendra jamais. Dans ce genre de lieu, c'est juste euh, nos aïeuls qui ont grandi, qui ont fait grandir un pays grâce à des usines comme celle-ci, qui ont travaillé, qui ont sué, qui ont nourri leur famille avec ça. Et aujourd'hui, le bah, monde de la consommation, on laisse tomber ce genre d'endroits où il y a encore des millions et des millions d'euros de, de, de, de matériel, de poutres, de fer, d'un tas de matériel qui pourrait certainement peut-être encore servir ou pas, je sais pas, mais qui est laissé totalement à l'abandon. Essayer de s'imaginer nos aïeuls ayant travaillé là-dessus, ayant travaillé, transpiré, travaillé de leurs mains. Là, visiblement, c'est un truc de gaz donc qui aurait dû, euh, qui ont dû, euh, je sais pas, euh, distiller du gaz ça se dit pas mais qui ont dû raffiner du gaz pour le chauffage ou pour une industrie quelconque ou n'importe quoi et c'est là posé avec tous ces fantômes et c'est assez grisant de s'imaginer ces gens travailler là dessus sur un site comme celui ci Comment fais-tu pour trouver une, une entrée dans un bâtiment Si je ne sais pas, comme les, tous les bâtiments que nous avons fait euh, cette semaine, eh bien je cherche, je tourne autour du bâtiment et en règle générale, il y a toujours des Uber, des ubexers, pardon, qui laissent un chemin, une trace et, et on arrive à le suivre. Soit je trouve par moi-même et euh, je rentre au niveau, je cherche une entrée à mon niveau, c'est-à-dire au niveau du sol, au plus j'essaie de l'y à 2-3 mètres au-delà j'y vais pas parce que c'est très dangereux et euh, si je ne trouve pas d'entrée et que effectivement tout est cloisonné, barricadé je ne vais surtout pas casser pour pouvoir rentrer coûte que coûte, ça fait partie euh, euh, de l'exploration urbaine c'est à dire que si c'est fermé on ne rentre pas Voilà, c'est euh, la chasse au trésor des fois on trouve, des fois on ne trouve pas Quels sont les accessoires, les tenues à prendre avec soi pour aller urbexer alors pour ma part, euh, au niveau euh, tenue, bah ça a commencé par euh, une frontale assez puissante qui permet de voir euh, large et loin, pour avoir les mains libres euh, pour pouvoir euh, s'agripper, s'accrocher et tout le reste. Euh, après, une vraie, une très bonne paire de godasses euh, avec une semelle très épaisse, style euh, chaussures de rando pour pouvoir euh, marcher en toute sécurité. Et ensuite, euh, un pantalon obligatoire, assez épais. Et puis des manches longues si jamais il fait froid et bien souvent il y a de l'humidité donc c'est bien d'avoir des manches longues. Et puis après un appareil photo, c'est mon appareil photo, un ultra grand angle style 1424, mon trépied pour faire des poses longues, mon 50 mm pour faire euh, des photos de proximité et puis euh, ma créativité. Allez, clap, c'est fini. <rire> si son interview vous a plu, n'hésitez pas à le suivre sur les réseaux sociaux et à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Si toi aussi tu es intéressé à faire un reportage du type, alors écris-moi sur les réseaux sociaux et nous organiserons ça. En attendant, n'hésite pas à liker la vidéo, à la partager si ça t'a plu, à me suivre sur les réseaux sociaux pour que je devienne riche, mais pour de vrai. A bientôt pour de nouvelles explorations.